A TV or radio commercial, une émission publicitaire, a publicity program, to have stage fright, avoir le trac, the way to say take one, prise un. Cut is coupé. The French for the man in the street, or Mr. Everyman, is Monsieur Tout-le-Monde. To ask someone to do something, demander à quelqu'un de faire quelque chose. To blindfold, mettre un bandeau sur les yeux. I blindfold him, je lui mets un bandeau sur les yeux. Alors, Monsieur, essayez-vous là. J'avais pas le trac, hein Le trac Oh, non, j'ai pas le trac jamais. C'est votre première émission publicitaire euh, Oui, oui. Ah, Savez-vous combien j'en ai fait, moi, d'émissions publicitaires euh, non, combien 253. Ah, c'est beaucoup, ça hein? bah, Bien sûr que c'est beaucoup. Attention, monsieur. Nectarola. Prise 1. 3, 2, 1. Je vais maintenant demander à Monsieur Tout-le-Monde... <tousse> tu m'appelles Sol. Coupez, coupez. Je sais que vous vous appelez Sol, mais dans les émissions publicitaires, on appelle Tout-le-Monde Monsieur Tout-le-Monde. Ah oui, même les femmes. Ben non, pas les femmes, je veux dire... Nectarola, on... prise 2. 3, 2, 1. Je vais demander à Monsieur Tout-le-Monde de décider laquelle de ces deux bouteilles contient Nectarola. Je lui mets un bandeau sur les yeux... Je vais trouver, je vais trouver... Nectar. Non, non, non, non! Une émission publicitaire, commercial. Avoir le trac. to have stage fright. Demander, to ask. Mettre un bandeau sur les yeux, to blindfold. The word for blind, aveugle. To drink from a bottle, boire à la bouteille. To drink from a glass, boire avec un verre. To pour, verser. I will pour your drink. Je vais vous verser à boire. A drink, une boisson. To taste, goûter. It's the taste that counts. C'est le goût qui compte. The drink which will have the better taste. La boisson qui aura le meilleur goût. Coupez, coupez! Je, je m'excuse, je ne vois rien quand je suis aveugle. Mais vous n'êtes pas aveugle, monsieur. C'est seulement le bandeau. Ah! La prochaine fois, ne touchez pas aux bouteilles pendant que vous portez le bandeau. Mais je dois boire pour décider. Vous n'allez pas boire à la bouteille. Je vais vous verser à boire dans les verres. Je vous mettrai un verre dans chaque main. Ah. Et? Ah, et je mmh. goûterai! Et vous goûterez. <rire> et vous nous direz quelle boisson. Et nectarola! <rire> mmh. et comment je vais le savoir? C'est la boisson qui aura le meilleur goût. Ah bon, le meilleur goût. C'est le goût qui compte. C'est le goût qui compte. Nectarola. Prise 3. 3, 2, 1. Je vais demander à Monsieur Tout-le-Monde laquelle des deux bouteilles contient Nectarola. Voilà. Je lui mets le bandeau sur les yeux. Je lui verse à boire... Monsieur Tout-le-Monde, goûte et... Aveugle, blind, Verser, to pour, goûter, to taste, une boisson, a drink. The interviewer might say, I give up, j'abandonne. You might ask, you're not angry, vous n'êtes pas fâché? No mistake this time, pas d'erreur cette fois-ci. I remove the white label, j'enlève l'étiquette blanche. You're right. Vous avez raison. coupez, oh, coupez! Je, je m'excuse, mais j'avais oublié, je ne peux pas boire quand je suis aveugle. J'abandonne, j'abandonne, c'est impossible. Non, attendez, attendez. On va essayer sans bandeau. Ah, sans bandeau. D'accord. Vous, vous, vous n'êtes pas fâché, au moins? Non, je ne suis pas fâché, pas du tout. Attention, messieurs. S'il vous plaît, cette fois-ci, pas d'erreur. Vous comprenez pas d'erreur. Je comprends pas d'erreur. Nectarola, prise 4, 3, 2, 1. Je vais demander à monsieur tout le monde laquelle des deux bouteilles contient Nectarola. Je lui verse à boire. Monsieur tout le monde goûte. Et il décide laquelle des deux boissons est Nectarola. Alors monsieur, avez-vous décidé euh, quelle oui. boisson a le meilleur goût Quel verre Celui-ci. J'enlève l'étiquette blanche. Vous avez raison, monsieur, vous avez raison. J'ai raison, c'est nectarola. C'est nectarola. Oh. C'est le goût qui compte. Oh. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'autre bouteille J'enlève l'étiquette blanche. Non, non, non, non, oh, c'est encore nectarola. Oh, c'est le goût qui compte. J'abandonne. I give up. Fâché. Angry. Une étiquette. A label. Vous avez raison. You're right. Now, here's the complete sketch again. Alors, monsieur, asseyez-vous là. Vous n'avez pas le trac, hein? Le trac? Oh, non, je n'ai pas le trac jamais. C'est votre première émission publicitaire? Euh, oui, oui. <laughs> Savez-vous combien j'en ai fait moi d'émissions publicitaires J'ai non combien 253. Ah C'est beaucoup ça. Bien sûr que c'est beaucoup. Attention monsieur. Nectarola. Prise 1 3 2 1. Je vais maintenant demander à monsieur tout le monde. Tu m'appelles Sol. Coupez, coupez. Je sais que vous vous appelez Sol.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 Qu'est-ce qu'il y a dans l'autre bouteille? J'enlève en... les tickets blancs. Non, non, non! non, c'est encore Nectarola! Oh, c'est le goût qui compte!